Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir, euh, je vais vous parler de ma troisième grow, ça va très mal, on sait que la troisième grow c'est avec un nouveau fournisseur de lumière, Vipar Spectra, j'ai le modèle XS1000, vous pouvez voir les deux autres vidéos que j'ai déjà fait sur cette lumière, on est en début de grow, on a quatre, quatre euh, semences de cannabis qu'on a planté, on a le glouki numéro 1, glouki numéro 2, pink Kush, pink 1, pink Kush 2, Écoutez, le Pink Couch 2 euh, a poussé, il est mort. Et euh, le Pink Couch 1, il n'a pas encore poussé. Les deux glouki, vous allez les voir, sont en pleine santé. Euh, donc, je vais vous le dire tout de suite ce que je vais faire. Je vais planter un troisième glouki Et je vais replanter euh, un troisième Pink Couch. Donc, le Pink Couch qui est mort, on va l'enlever. Le Pink Couch euh, qui a pas encore germé, on va lui donner encore une chance. Donc, on va se retrouver dans la tente avec 3 gloukis et 2 pincouche. J'imagine qu'il va nous rester 4 plants à la place de 5. Euh, J'imagine que le pincouche qui n'a pas encore germé va... ne j'aimera jamais finalement. Je vais essayer de communiquer avec le site internet avec lequel j'ai acheté le les pincouche de Barney's Farm. Ce n'est pas sur le site de Barney's Farm. Donc, euh, très déçu de ça, je fume du couche-couche que j'ai fait pousser moi-même. Pas encore été, euh, il n'est pas fini de curer, mais euh, je l'aime beaucoup. Donc, on va aller voir ça. Euh, C'est une tente 3x3. Il va avoir de la place pour 4 plans. Même 5, si ça arrive. Mais la lumière n'est euh, pas faite pour une 3x3. La tente euh, est trop grande. C'est vraiment pour une 2x2. <rire> Donc, pour maximiser euh, l'efficacité de cette mienne, il nous faudrait seulement 2 plans. Donc, je vous montre ça tout de suite. On va regarder l'évolution. Et Écrivez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver avec trois Gloukis. J'espère que le Gloukis va fonctionner. En tout cas, je me croise les doigts pour le futur. Euh, beaucoup d'action pour cette grosse C'est la première fois là euh, en trois Gros que mes graines de cannabis euh, ne germent pas. C'est arrivé juste une fois parce que le pinkouche numéro 2, il a germé, il a poussé. Euh, pendant deux jours, euh, hier, il était pas fort. Mais... Euh, c'est ça. Ok, on regarde ça immédiatement. Donc, on va regarder l'évolution de ma troisième grow avec la Vipar Spectra XS1000, ma nouvelle lumière que j'aime beaucoup, Que qu'on fait pousser dans notre 3x3. Écoutez, c'est un, un cauchemar. On sait qu'on a planté deux graines de Glouki et deux graines de pinkush. Écoutez, ça va très mal. Les deux gloukis vont très bien. Ici, le pink kush n'a pas encore poussé et celle-là est mort. Le plant a poussé et il est mort. Donc, euh, vraiment déçu là, des pink de Barnes Farm, je vais essayer de contacter euh, le site internet que je me suis procuré ces graines de cannabis-là. Ce n'est pas directement sur le site de Barnes Farm, Pourtant, euh, j'ai quand même fait pousser plusieurs graines de cannabis de Barney's Farm. On se rappelle des trois, euh, pas des trois, mais des deux Gorios Gittles. Ça s'était bien passé. Donc, euh, les deux Glouki, en ce moment, ça va bien. Je suis un peu déçu là, pour les Pinkush. Donc, qu'est-ce que je vais faire c'est qu'on va replanter euh, une autre graine de pinkush et une autre graine de glouki Donc on va avoir trois glouki et un pinkush. Donc j'espère qu'il va avoir le temps de les rattraper. On est seulement en début de grow. Donc euh, c'est sûr qu'on va pouvoir euh, rattraper les deux autres plants ici. Donc ça me fait beaucoup de peine, mais euh, j'imagine que c'est des choses qui arrivent. Ce plan-là ici il a poussé. c'est pas à cause de ma technique là, de planter une graine dans la terre qui n'a pas vraiment fonctionné. Euh, Celui-là ici, j'ai gratté un peu. J'ai trouvé la graine de cannabis. Euh, pas fort. Elle a changé de couleur un peu. Je l'ai réenterré. Mais... Euh, je l'ai plantée au centre. Mais je pas confiance vraiment. Là. Donc on va replanter les deux autres graines de cannabis. Et puis si... Euh, on se retrouve avec trois gloukies. Ben, on va rester avec trois. On sait que cette lumière-là, la vipère Spectra XS1000, c'est faite pour une 2 par 2 une tente, 2 pieds par 2 pieds. Donc, euh, là, on a 3 pieds par 3 pieds. C'est trop grand pour la lumière. Donc, même 4 plans, c'est beaucoup là, pour la lumière. Quand ça va être en floraison, je ne sais pas quel résultat ça va donner. Donc, euh, je vais faire ça là, euh, très bientôt. planter euh, ben, Immédiatement, finalement. Planter une troisième glouki. Et une autre pinkouche. Et voilà, euh, j'ai fait des ajustements. Ici, j'ai planté le troisième phénotype, la troisième graine de cannabis de Glouki, donc le Glouki numéro 3. Euh, j'ai laissé encore une chance au pinkouche numéro 1. On sait qu'il y a une graine de cannabis à l'intérieur qui n'a pas, euh, pas germé, qui n'a pas popé. Donc le pinkouche numéro 1, euh, on va y laisser une chance. Euh, ici, on a le pinkouche numéro 3. Nouvelle graine de cannabis et le pinkush numéro 2, le phénotype numéro 2 est mort. Donc, euh, aucune chance pour le phénotype numéro 2. On ne pourra jamais y goûter. On ne saura jamais quest ce qu'il y aura de l'air en fleurs. Le phénotype numéro 2, le pinkush de Barney's Farm, de Weedman, n'a pas survécu. Donc, euh, on a le glouki 1, 2 et peut-être 3. Le Pinkush qui s'en vient peut-être le 1 et le 3, il ne faudrait pas qu'on qu se retrouve avec 5 plans. Ça serait... Euh, j'aurais peur de perdre le contrôle. Donc, euh, on regarde ça aller. Et on regardera l'évolution de tout ce qui se passe là dans cette grow avec la Vipar Spectra XS1000. Super beau modèle. All right, guys, écrivez un commentaire. Est-ce que ça vous est déjà déjà arrivé vous que vos graines de cannabis euh, ne germent pas à 18 dollars la graine de cannabis là Ouh, ça fait mal. Wow! Quand euh, je vous ai dit tantôt, je vais essayer de communiquer avec le site internet là, qui m'a vendu ces graines là. Ce n'est pas Barney's Farm. On verra bien là si me euh, crédite ou euh, si j'aurais pas un petit cadeau en échange. All right, je reste là-dessus. Donne un pouce. Va t'abonner sur mon Instagram, abonne-toi à mon YouTube. On continue à faire des vidéos SQDC et on continue à faire des vidéos sur des gros et à découvrir là, des nouvelles lumières comme la Vipar Spectra XS1000. Je vous adore. Je vous adore tout le monde. Bye. À la prochaine.